Y'a PlayPod, vous êtes bien au courant. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous savez que ça va être, euh, être une grosse journée sur ma chaîne YouTube. C'est la première euh, de celle-ci. Ce n'est pas celle que j'avais prévue. Pour être honnête, j'avais prévu de sortir Raid en premier lieu. Mais malheureusement, les joueurs PC, euh, on se fait allègrement pisser dessus par Treyarch parce que cette, ce lancement de saison est un échec euh, absolu dans la mesure où ça va faire plus de 3h30 qu'on ne peut tout simplement pas jouer aux nouvelles maps. Donc j'avais pas prévu cet ordre-là. J'avais prévu de jouer à Raid en premier. Mais c'est pas grave. Il est aussi important de savoir s'adapter dans la vie, hein, euh, pas comme euh, Eden Hazard au Real Madrid par exemple. Donc, euh, moi, je vais essayer okay, de le faire correctement. Donc, en attendant, on va faire une petite vidéo sur la Groza. La voici, la Groza, d'accord C'est euh, le nouveau fusil d'assaut issu du Season Pass, ok Un petit fusil d'assaut que j'ai pu monter un petit peu, juste de quoi avoir quelques petits accessoires pour la rendre un peu plus jouable. Donc, elle ne va pas être complètement optimisée, surtout au niveau des dégâts, tout ça, machin. Mais je je pense qu'on peut déjà avoir un joli aperçu de ce qu'elle représente. De toute façon, j'y ai joué, donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Donc, on va jouer à la Groza. Il y a aussi le Mac 10, d'accord Mais le Mac 10, malheureusement, bah, je ne l'ai pas monté et je ne compte pas y jouer tout de suite. Je ne ferai pas une vidéo, je pense, dédiée au Mac 10. Il y aura une vidéo dédiée à Red, peut-être à Pine, mais euh, on verra peut-être au Mac 10 sur Pine, tu vois. Histoire de vraiment, tu vois, combiner tous les, tous les plaisirs. Mais en attendant, nous y voilà. Un petit gameplay à la Groza. Qu'est-ce qu'elle vaut c'est parti Let's go Bon du coup je pense que vous pouvez remarquer hein, directement on peut dire que cette fabuleuse Groza fait partie des fusils d'assaut les plus moches hein. Vraiment regardez comment il est oh. Tellement il est moche ça m'a fait jeter une grenade frère. Regardez comment elle est moche Non mais sérieusement elle n'inspire rien du tout Le skin dessus est dégueulasse hein. Quand je vais devoir la monter en or elle je sens que je vais pas être très très heureux Réellement palmarès de la grosa, fusil d'assaut et arme la plus moche de l'histoire de Call of Duty en précis. Du coup, bah écoutez, c'est un nouveau fusil d'assaut. Il y a aussi le nouveau Mac 10. Il me semble qu'il devait y avoir une troisième arme et elle, cette fois, c'était un fusil à pompe. Donc, on verra ce que ce peupon vaut. Euh, je sais pas si elle est déjà sortie. Par contre, j'avoue ne pas avoir checké. J'ai juste acheté une partie du pass de combat. Une petite partie. Hein. J'ai pas été non plus une grosse fashion victime, je vous cache pas. Il y a, il y a un sniper à ma droite. Hop là, monsieur. Là-bas. Ok. Et en fait, c'est une, euh, une arme qui a pas l'air spécialement ouf. Je Jouer avec vous, c'est une arme qui a... Monsieur C'est une arme qui n'a pas l'air spécialement ouf dans la mesure où, en fait, de ce que j'ai testé, elle a l'air d'avoir pas mal de recul et elle a l'air d'avoir également pas spécialement de puissance pour compenser. Tu vois, en général, les armes qui ont du recul, beaucoup de recul, elles ont soit une cadence. Toi, je brain, toi. Monsieur T'es 5 directement. Oh, dommage Les armes qui ont, en général, ne sont pas super puissantes, ont de la cadence ou de la puissance pour compenser. Elle, elle a pas l'air d'être spécialement... En tout cas, pour être honnête, elle n'a pas l'air d'être spécialement bonne. Voilà, je suis honnête, hein. je ne ressens pas trop de trucs avec. Après, peut-être qu'avec certains accessoires, ça peut rattraper la donne. C'est pour ça que je vais mettre un petit axe hamsterix, mais tu vois. Oula, bah, bah, malgré tout, on shred, hein. ne croyez pas. Hein. Ok, quelqu'un dans le coin. NON, je pensais être le plus malin, mais malheureusement, je me suis fait avoir à mon propre stratagème. Merde, j'ai euh, la haine. Donc oui, elle ne m'inspire pas grand chose, mais je mets un petit abstérix parce que peut-être qu'avec certains accessoires, parce que tu connais en plus hein, maintenant, la liste des accessoires est quand même très très longue, peut-être qu'une combinaison peut la transformer en arme de ouf. Ça se trouve dans la... dans... dans... dans... Désolé de prendre un petit peu le pompe, mais je m'amuse, hein. je ne l'ai pas monter en or pour euh, des pâquerettes. Hein. Donc euh, <rire> peut-être qu'avec une certaine combinaison, dans quelques temps, ce sera la méta, genre waouh, la méta grosin. Et tout à dire, j'ai un peu l'impression que globalement, quand ils sortent des nouvelles armes, il y a. Il y a des fois des réussites, il y a des fois des armes sympas, vraiment très sympas, des fois très puissantes. Je pense à la gros, je pense également euh, à une des dernières fusils d'assaut la question. Oh, ce qu'il a pris. Oh, ce qu'il a pris, sa grande tante. Eh, hey, monsieur, on se met en glitch. Eh hey, oh, c'est pas toujours suffisant pour pouvoir tuer Zach, cousin. Aïe, aïe, aïe. Attendez, on met ça. Ouf, je suis mort de. Vraiment, si je m'en sors, c'est. On est sur du miraculeux. L'un des derniers fusils d'assaut sortis sur Modern Warfare était carrément pas mal. Hein. On va pas. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'était une Scar, mais je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais bref, vous voyez l'arme de... De... de laquelle je parlais, surtout si vous jouez sur Warzone, d'accord Viens, viens petit. Il est venu, malheureusement, le shoot n'était pas présent. on va recharger. Mais globalement, on va pas se le cacher. Les armes qui sortent, ça transforme pas les méta. Et c'est pas toujours des super euh, réussites en mode Ouah, tout le monde y joue, c'est trop méta, c'est trop puissant. Non, en général, c'est un peu. Ça pue un peu du cul. Hein. Putain, mais on va se faire tricap là Regardez, hop, micro de terrain. On va se faire tricap. Lunaire. Lunaire, mec Mais non plus ils comptent tous euh, tout, un, tout un shoot de réglisse là, frère euh, Attendez, on va aller retourner le B. Donc oui, globalement, ça change pas trop les méta Et même, j'ai un, un sentiment un peu... Un peu... À propos des nouvelles armes dans leur ensemble, vous me dites ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que de plus en plus d'armes se ressemblent. Donc c'est-à-dire qu'elles se ressemblent et elles n'ont pas trop de, de, de, de particularités qui les démarquent entre elles. Et donc du coup, bah, tu vois pas trop de différence en jouant euh, entre elles. Tu vois ce que je veux dire Genre, je sens même pas un feeling différent et elles ont pas des, spéc euh, des spécificités. Par exemple, en parlant de spécificités, je vais vous en donner. Parce qu'après, des fois, quand les spécificités euh, puent du cul, bah, ça fait que l'arme n'est pas jouée du tout, tu vois. Mais quand même. Alors, attends. Non mais une SMG me démonte La SMG m'a démonté, c'est même pas une SMG, c'est la MP5, ça c'est mi-SMG, c'est un hybride. Donc oui du coup je trouve que les armes dans leur ensemble se ressemblent de plus en plus et n'ont plus trop de particularités. Par exemple quand je parle de particularités, c'est euh, des particularités qui les démarquent les uns des autres qui font qu'il y a des, euh, par exemple des, euh, des, des, des sensations différentes selon que tu prennes l'une ou l'autre tu vois. Oh non, j'ai pris la grenade, oh c'est pas de chance mec, j'ai zéro chatte. Par exemple la F2000 de Modern Warfare 2 bon, c'était une arme qui avait un recul t'as et ouf, mais elle avait une grosse cadence, ça lui faisait sa particularité. La TAR-21 avait sa particularité d'être un poil plus puissante et avoir un pattern de recul qui lui était propre, et ainsi de suite, tu vois. Alors que là, je trouve que les armes se ressemblent de plus en plus et que tu vois même plus réellement de grosses, grosses, grosses différences entre elles et puis ça te donne des armes qui, à mon sens sont sans charme des fois et n'ont pas spécialement on va dire, de, de plus-value dans le jeu. Regardez, Jean-Sniper, il est là. Monsieur Attends, amélioration. Hop, on le met. Enfin, J'ai placé mon truc trop intelligemment, mais il y en a un ici, là. Prise de confiance, prises de confiance, mais les gars, doucement s'il vous plaît. Alors je sais que certains vont dire ouais mais non mais la QBZ, bête d'armes, Zac respect, Zac si, Zac ça, moi j'aime trop, mais moi je trouve vraiment que la QBZ c'est exactement ça. Pas spécialement puissante, mais pas spécialement de recul, pas spécialement de fun à jouer avec. Globalement c'est une arme sans charme et euh, la grosa, pour moi, euh, en tout cas la première impression que j'ai, euh, va également dans ce sens. Voilà. Attention, j'assure le breu, hop Oh le Spadus Let's go Let's go Vas-y à tout le monde Let's go Let's go Allez on recharge et on tire le B Ah la game est serrée mec Oh la game est serrée mec à vous porte Dans ta mère Quelqu'un d'autre Aïe non Oh, je suis dans la sauce. Ah, je suis dans la sauce, là. Mon dieu, machine de guerre. Oh, ah, j'ai fait le double, mais je pensais pouvoir faire mieux. À l'aide, mais vas-y, on tire le B, c'est cool, on va gagner. <rire> tu vois, quand t'as le B, quand t'as la domination du territoire. Le jeu est si doux quand tu domines, et là on se retourne, on arrive. Coucou, tu vois, hop, facile. Là, on va viser à gauche parce qu'on connaît les spawns. Hop, peut-être quelqu'un ici. Hop, ici. Monsieur, venez. Ou à droite. Oh non, on a perturbé. De bah, toute façon, c'est pas grave, ils ont plus assez de points pour gagner. Ça va juste rallonger la game pour faire plus de kills. Technique four mais technique efficace encore une fois. Nous tenons tout un pan du spawn tout seul, c'est fabuleux. Regardez, je vais péter les spawns. Alors on jette des Hellstorm. Oh le Harp Oh le Harp monsieur Mais le Harp Regardez J'ai euh, le Blackbird les gars. Ah oh, non <rire> Si j'avais fait le double ça aurait été magnifique, j'aurais complètement pété les spawns. Enfin j'ai complètement pété les spawns. D'ailleurs le Harp je crois, le Blackbird, le nouveau Streak, donc euh... Que que j'ai pu mettre. Non Mais il y, y en a à ma droite, puis il y en a dans le coin, mais allô <tousse> Ce petit harpe que j'ai pu mettre là, le nouveau streak, il a l'air assez bugué parce que j'ai l'impression qu'il détecte pas les mecs en fantôme et qu'il disparaît très très vite. J'ai un peu l'impression d'avoir eu un Shanta Blackbird, je me sens volé là. Ouais, Allez, dégage toi. Oh non, il me manquait une balle <rire> Oh là là là là, 42-18, 42-18, bon ça sort pas trop mal franchement, 42-18 c'était un peu plus mal parti à l'issue de la première mi-temps, on était que en 17-10, donc deuxième mi-temps on fait 25-8, voilà, un peu plus qualitative et ça en plus vous l'aurez même pas trop ressenti grâce à la magie d'un truc qu'on appelle le montage vidéo, mais bon globalement ça va, cette gros je redemande, alors encore une fois je redemande à tester, ok, donc je ne donnerai pas d'avis, juste je trouve qu'elle a pas trop de sauce quoi, Mais euh, avec une bonne poignée et euh, un bon bout de canon, ça peut pourquoi pas donner une arme sympathique. Bon, et voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, mettez un petit like et je vous dis à la prochaine, les amis, à plus tard dans, dans quelques heures. Bisous.